Salut Youtube, salut les internautes, bienvenue sur cette vidéo, cette vidéo qui est une promesse que je vous avais faite au sujet de la vie incroyable de Jean-Marie Vianney, dit le curé d'Ars. Je vais vous raconter aujourd'hui, dans cette vidéo, on va retracer dans les grandes lignes le, la vie du curé d'Ars, cet homme qui a vécu un, il y a un petit peu plus de 200 ans et qui a fait de sa vie un chef dœuvre voué à Dieu, essentiellement à Dieu. Je vais commencer par cette vidéo, par, par une prière qui va je pense vous familiariser un petit peu avec sa vie, ce que fut la vie du curé d'Ars. Eh bien, récitons ensemble. En tout cas, moi, je vous récite cette prière et après, je vous raconte la vie incroyable du curé d'Ars. « Saint curé d'Ars, tu as fait de ta vie une offrande sans partage à Dieu pour le service des hommes. Que l'Esprit Saint, par ton intercession, nous conduise aujourd'hui à répondre sans défaillance à notre vocation personnelle. Tu as été un adorateur assidu du Christ au tabernacle. » Apprends-nous à nous approcher avec foi et respect de l'Eucharistie. À goûter la présence silencieuse dans le Saint Sacrément. Tu as été l'ami des pécheurs. Tu leur disais, vos fautes sont comme un grain de sable en comparaison de la grande montagne de la miséricorde de Dieu. Dénoue les liens de la peur qui nous retiennent parfois loin du pardon de Dieu. Augmente en nous le repentir de nos fautes. Découvre-nous le vrai visage du Père qui attend inlassablement le retour du Fils prodigue. Tu as été le soutien des pauvres. Mon secret est bien simple, c'est de tout donner et de ne rien garder. Apprends-nous à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Rends-nous libres vis-à-vis -vis de l'argent et de toutes les fausses richesses de ce monde. Tu as été un fils aimant de la Vierge Marie, ta plus vieille affection. Apprends-nous à nous tourner vers elle avec la simplicité et la confiance de l'enfant. Tu es devenu le témoin exemplaire des curés de l'univers que ta charité pastorale conduisent les pasteurs à rechercher la proximité avec tous, sans exception, des personnes. donne leur l'amour de l'Église, l'élan apostolique, la solidarité dans les épreuves. Inspire aux jeunes aussi la grandeur du ministère sacerdotal et la joie de répondre à l'appel du bon berger. Saint-Curé d'Ars, sois notre intercesseur auprès de Dieu. Obtiens-nous. Ce que nous demandons, toi le pasteur humble et le fidèle, infatigable dans le service de Dieu et des hommes. Amen. Je vais vous raconter cette fabuleuse histoire que fut Jean-Marie Vianney, dit le curé d'Ars. Jean-Marie Vianney, dit le curé d'Ars, est né le 8 mai 1786. à Dardilly, c'est près de Lyon. Il est mort le 4 août 1859 à Ars, sur formant dans l'Ain. Et puis est prêtre catholique français, vénéré par l'église. Il fut le curé de la paroisse d'Ars. Alors, Ars en dombe, aujourd'hui Ars sur c'est important de le dire. Il l'a été pendant 41 ans. Il est nommé patron de tous les curés de l'univers par le pape Picisme en 1929. Il avait été annoncé en 2009 qu'il serait nommé patron de tous les prêtres, tous les prêtres du monde par Benoît XVI. Mais en 2020, un communiqué indiqua que le, le pape avait changé d'avis. Alors, Jean-Marie Vianney, quelle fut son enfance pour un petit peu retracer sa biographie, Jean-Marie Vianney est né dans une famille de cultivateurs originaires de Dardilly, dans la région lyonnaise, comme je vous l'ai dit. Sa maison natale conservée en l'état avec le mobilier d'origine se visite encore aujourd'hui à Ars. Alors moi, comme je vous l'avais dit, j'y suis allé quand j'étais euh, enfant. J'y suis allé euh, tout petit, j'étais un enfant. J'ai vu, hein, comme je vous le disais, vous allez voir dans les photos, euh, au fur et à mesure que je vais raconter sa vie, vous allez voir que ce curé a eu une vie incroyable. Vous allez voir que c'est une référence en matière de, de, de, de, de croyance, de curé. quoi C'est le, le curé par excellence. Sous la Révolution, l'abbé Jacques Rey, curé de Dardy, prête serment à la constitution civile euh, du clergé en, 19, en 1790. Pardon. Cependant, le, le pape euh, Piscis désavoue la constitution en mars 1791. Tout comme la plupart des fidèles, d'ailleurs, les Vianais, dont Jean-Marie faisait partie, euh, gardent leur enfance et leur confiance en leur curé euh, tout tout est basé sur la croyance chez eux et c'est donc en assistant à la messe d'un prêtre jureur que Jean-Marie fait ses premiers progrès en piété bientôt toutefois la famille Vianney apprend quand même le caractère euh, schismatique on va dire de l'aberré et euh, entre en, en relation avec un prêtre réfractaire à la constitution civile du clergé que le vicaire général de Lyon à l'époque a envoyé comme missionnaire clandestin à Écunis, le village voisin de Dardilly, qui n'est pas très loin de Dardilly. C'est ce prêtre, justement, réfractaire, qui fait faire à Jean-Marie Vianney, âgé de 13 ans de l'époque, sa première communion. Et ça s'est passé en 1799. Les missionnaires interrompent en 1801 leur présence à Éculi, et euh, il y a donc à supposer que Jean-Marie, qui ne, qui ne fréquentait plus l'église du, du, du curé de Dardilly, d'ailleurs à cette époque-là, Resta quand même plusieurs années sans entendre une seule messe. C'est assez paradoxal. En 1802, le premier consul Napoléon Bonaparte décide, en fait, de rétablir la paix religieuse en France. Il le voulait. Il signe un concordat avec le pape Pidouze. Récemment élu, l'abbé Ray adhère au concordat et redevient le curé légitime de Dardy. Le schisme des uns, la clandestinité des autres appartient au passé. La commune de Dardy, était, en fait, resté dans, enfin, sans un, sans instituteur, en fait. Il n'y avait pas d'instituteur depuis le début de la révolution française. Et la majorité des enfants ne savaient ni lire ni écrire à cette époque-là. C'était fin 1800. La, la, municipalité désigne un nouvel instituteur dont Jean-Marie Vianney, alors âgé de 17 ans, fréquente l'école. L'abbé Charles Bellet, curé, concordataire d'éculie depuis 1803, voué selon la tradition Génovefène, on va dire, à la formation des prêtres. Voilà. Il prépare ses quelques élèves au grand séminaire de Lyon, qui venait de réouvrir il y a peu de temps. Il accueille le, le, en fait le très peu instruit, Jean-Marie Vianney, qui n'était pas très instruit, mais quand même ardent, avec toute sa bien, bienveillance euh, durant euh, l'hiver, 1806 à 1807, dans la petite école presbytérale qu'il a fondée. C'est un élève médiocre, Jean-Marie Vianney, surtout parce qu'il a commencé à étudier très, très tard. Il éprouve de grandes difficultés à ses connaissances en matière d'apprentissage, à retenir les choses. C'est très, c'est très dur pour lui. Il se limite un petit peu à, à l'arithmétique, un peu d'histoire et un peu de géographie. L'étude du latin est pour lui un vrai supplice. Bien qu'il soit aidé par son condisciple Mathias Loras, futur premier évêque d'ailleurs, missionnaire de Dubuc, qui lui donne Quelques leçons, l'abbé Ballet, cependant, connaissant sa pitié et les mortifications qu'il s'inflige, ne doute pas de sa vocation. Vient alors ce qu'on appelle la désertion. La guerre d'Espagne réclame alors beaucoup de soldats à l'époque et Jean-Marie est enrôlé en 1809, il a 23 ans. Les étudiants euh, ecclésiastiques étaient quand même exemptés du service militaire, mais il est possible quand même, les vicers, pardon, généraux, aient pensé que, vu, vu la grande ignorance de Jean-Marie Vianney, le présenter comme étudiant aurait peut-être pu sembler frauduleux. Jean-Marie déserte, il déserte. Il existe dans cette désertion deux versions, dont chacune a pour elle plusieurs témoins, ce qui est incroyable. Selon l'une, Jean-Marie Vianney, qui avait été malade a été encore euh, convalescent éprouva des difficultés à rejoindre ben, son régiment. Finalement, il s'égara et, euh, pour ne pas être puni comme déserteur, accepta la proposition d'un paysan euh, de le cacher sous un faux nom comme instituteur. Instituteur, pardon, dans son village. Selon l'autre version, la désertion fut délibérée. Même les témoins, les témoins de l'époque qui présentent la désertion comme quasi involontaire, font état quand même de la répugnance que la guerre d'Espagne inspirait aux jeunes Vianais, qui, comme la plupart des catholiques, croyaient cette guerre contraire à la volonté de Dieu. Et on le comprend. Ils s'installent donc sous un faux nom, Ono, village d'un peu de 500 habitants, et ils donnent des leçons aux enfants dans diverses familles. Le maire et le curé sont au courant de sa situation régulière et, d'ailleurs, ne craignent rien des habitants du village qui, comme la plus grande partie de la population paysanne de l'époque, de la région, sont disposés à protéger les réfractaires. Ils l'ont fait. Quand le 25 mars 1810, Napoléon signe un décret, administrant les insoumis à condition qu'ils qu se mettent à la disposition des autorités départementales, Jean-Marie Vianney, lui, par une décision dont le caractère délibéré ne fait cette fois aucun doute, décide bah, de rester déserteur. Les autorités impériales, qui refuse de croire que le père de Jean-Marie ignore la cachette de son fils, lui inflige de lourdes amendes pour faire, en fait, pression sur lui. Et finalement, le jeune frère de Jean-Marie Vianney accepte de servir à sa place contre une indemnité payée par le père. Il semble que le père ait tenu une greffe, quand même, à Jean-Marie, de sa conduite en cette affaire, en tout cas. Et là, débute cette phase de sa vie, le séminariste. Alors, n'étant plus déserteur, Jean-Marie Vianney peut regagner l'école presbytérale d'Eculi. Et là, en 1812, l'abbé Ballet le présente au petit séminaire de Verrières qui avait été ouvert clandestinement et un décret de Napoléon ayant limité euh, un par un département de nombre des petits séminaires. Lui, il l'avait limité dans son décret de Napoléon, mais il a, quand même, euh, il a quand même pu exercer. Il est très faible en philosophie. C'est ça, c'est son point faible aussi. Bien qu'on lui donne des leçons... Euh, particulière dans cette branche en français, alors qu'ils en fait ils enseignent normalement en latin, hein. comme d'ailleurs comme tous ses euh, condisciples peu doués, il est dispensé de l'année de physique et envoyé directement faire sa théorie au grand séminaire de Saint-Irénée, Saint-Irénée qui est, se trouve à Lyon, hein, d'accord. Il est en charge en fait de euh, l'établissement, son père ayant refusé de participer aux frais de, malheureusement de, de pension. Jugé trop faible, il est renvoyé chez son curé. Toutefois, l'abbé Ballet, persuadé des grands vicères généraux euh, que la piété de Vianney est assez grande, pour en fait supplier à son ignorance, et le séminariste est ordonné prêtre par M. Simon, le 13 août 1815, au grand séminaire de Grenoble, installé rue du Vieux Temple, dans l'ancien couvent des mines de Grenoble, voilà les minimes. Le curé d'Ars, il est alors envoyé à Éculi comme vicaire de Monsieur Ballet. Après la mort de celui-ci, évidemment, il est nommé en 1818 Chaplin, Chaplin d'Ars, village de la Dombe, villard les dombes par exemple, d'environ 200 habitants. Pas beaucoup, ils n'étaient pas nombreux dans le département de l'Ain. Pour ceux qui ne connaissent pas le département de l'Ain, le département de l'Ain, c'est le département 01, qui est un département voisin de département 69. Hein, c'est la, la vallée d'Azergues, c'est euh, Lucenay, Villefranche, Anse, euh, Beaulieu, sur Azergues, euh, belleville Villefranche-sur-Saône, hein, je parle, hein, Mâcon, etc. C'est ça, là. Bourg-en-Bresse. Vous savez, le poulet de Bresse. C'est pour vous situer un petit peu le, la région, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc, euh, le curé d'Ars, ses fidèles, l'appelaient leur curé. Il était aimé de tout le monde. Hein. Mais qu'il n'ait pas eu ce titre officiellement, car Ars, qui n'est encore que simple... C'est Chapl hein, Une Ars, c'était le peu de la petit village. Hein, Rattaché à la paroisse de, de miséreux, ne deviendra une paroisse qu'en 1821. Alors, les habitants d'Ars, savent bientôt que leur curé mène une vie austère, mangeant peu et donnant tout ce qu'il a. Et ils le voient passer de nombreuses heures en prière dans son église, avec une expression qui leur euh, qui leur faisait penser qu'il voit le Christ. Ils en concluent quand même que c'est un saint. Ils l'aiment pour sa gaieté, son affabilité, sa bonté et sa charité. Sa réputation, ne presque pas manger ni dormir, de prier jour et nuit et de donner tout ce qu'il a, sans s'étendre très vite, dans toute la région, tout aux alentours, vient la Providence. À l'arrivée de l'abbé Vianney, l'école d'Ars, qui a pour seul local une pièce, l'épreuve est tenue par un... si vous voulez. L'épreuve de ce curé d'Ars, c'était d'arriver à fidéliser tout le monde. Mais il n'a pas eu besoin de le faire. Parce que dans sa dans sa bonté, dans sa façon de faire, il ne pouvait pas passer inaperçu. Il a gagné le cœur des gens par son par son attitude, d'être voué comme ça aux autres, en pensant peu à lui. La formation morale et religieuse est négligée, chose qui déplaît beaucoup à l'abbé Vianney. Les garçons et les filles sont ensemble afin de remédier à cette situation. Il décide de fonder une école de filles. Pour enseignantes, il ne veut pas de religieuses qui, selon lui, sont trop d'âmes, mais des filles de la campagne qui leur a formé lui-même. Il distingue deux jeunes filles. L'une s'appelle Catherine Lassagne et l'autre Benoît Lardet. Et les envoie à Farins, dans un pensionnat de sœurs, où elles acquièrent en quelques mois de maigres connaissances. Leur formation d'institutrice est incomplète quand même, mais l'abbé Vianney, lui, est surtout soucieux de l'instruction morale et religieuse des enfants. Avec l'aide des bienfaiteurs, sous Poston, il achète une petite maison en 1824. Et là, il ouvre son école de filles sous le nom de Maison de la Providence. Il en nomme directrice Catherine Lassagne et Benoît Clardet. Et Jean-Marie Chanet, cette dernière n'ayant pas de formation d'institutrice, sera vouée aux travaux manuels de cet établissement. L'école étant gratuite, des familles et des, des paroisses voisines y envoient leurs enfants. On accepte bientôt des pensionnaires que l'école ne nourrit pas. Des bienfaiteurs fortunés fournissent des revenus réguliers à l'œuvre qui permet quand même d'agrandir la maison et d'accueillir des filles pauvres et orphelines même âgés de 20 ans, qui sont nourris, instruites et entretenues gratuitement. À la Providence, le curé d'Ars prend sa part des plus humbles besognes. Par exemple, il tient à participer à la vidange des fausses aisances, tantôt comme spectateur et tantôt comme acteur. Le pèlerinage d'Ars. Vers 1827, la paroisse d'Ars, dont l'état religieux, à l'arrivée de l'abbé Vianney, est décrit dans la, dans la section euh, la pastorale du curé d'Ars est convertie. De nombreux pêcheurs sont revenus à Dieu et euh, la pratique religieuse est devenue plus que régulière. Ces résultats ne sont pas dus en fait uniquement à l'action du curé d'Ars. C'est les missions à Ars comme dans, dans dans les environs qui ont en fait produit une importante recrudescence de la ferveur religieuse. Ars toutefois va prendre une place exceptionnelle. Très tôt en effet, les diableries dont il vit chaque jour dont il a été victime, et les, les miracles qu'on lui attribue régulièrement attirent vers Ars un nombre de plus en plus de personnes désireuses de se confesser au sein. Ce mouvement qu'on appelle le pèlerinage d'Ars s'amplifie surtout de 1830 à 1835 et se maintiendra jusqu'à la mort du curé. Pour détourner de sa personne la vénération des pèlerins, l'abbé Vianney crée dans son église une chapelle et c'est justement dans cette sainte qu'il attribue, qu attribue, pardon, désormais les grâces accordées aux visiteurs. Cette mise en pèlerinage sous la protection des saints qui allait être rayée du calendrier en 1961. L'abbé Raymond, l'afflux des étrangers rend bientôt impossible à l'abbé Vianney d'exercer pleinement à la fois ses tâches du curé et celles de, de confesseur qu'il était et prédicateur des, des pèlerins. Alors lui, il désire quand même être délivré de la charge paroissiale et propose, eh bien finalement, qu'on lui euh, qu'on lui ajoigne l'abbé Raymond, lui autorise à venir exercer en son en son, en son église avec lui. L'évêché de Belay donne satisfaction au curé d'Ars au terme d'une convention conclue en septembre 1845 entre l'abbé Vianney, le maire d'Ars et un un représentant de l'évêché. L'abbé Vianègue conserve le titre et les droits justement du curé d'Ars quand même. Mais l'administration, l'administration elle de la paroisse est placée sous euh, la responsabilité personnelle de l'abbé Raymond. Les habitants d'Ars acceptent mal, acceptent mal que le curé n'ait plus la, la pleine direction de, de la paroisse. Ça change des habitudes. D'autant plus qu'on sait que l'abbé Raymond n'est pas très aimé dans la paroisse d'où il vient. Au dire de, de la plupart des témoins, l'abbé Raymond est un, un ecclésiastique excellent. Mais il est considéré comme un, un curé très autoritaire, un curé très directif. Un peu, Il n'y avait pas la douceur de Jean-Marie Vianney. Il y, avait pas, il y avait quand même, sur les traits de caractère, un fossé entre eux. Il était dépourvu de tact. Il a été chargé par l'évêque de mettre un peu d'ordre et d'organisation dans les affaires d'Ars. Et notamment, de veiller à ce que les sommes d'argent recueillies auprès des pèlerins ne soient pas données sans discernement, comme le curé d'Ars, avait tendance à le faire. Surtout qu'il n'en avait pas besoin, n'avait pas besoin de recevoir euh, ces offrandes. L'évêque aurait même demandé à l'abbé Raymond de surveiller l'emploi des honoraires des messes. Les honoraires des messes versés par les pèlerins dans les six dernières années de la vie du curé d'Ars, il en avait pour 36 000 messes par an. C'est énorme. Soit une moyenne annuelle d'une centaine de messes par jour. Et il arrivait au curé d'Ars de faire des emprunts aux honoraires des messes et de prier des bienfaiteurs de l'aider à rembourser. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je vais vous raconter les grandes lignes. Et là, la grande ligne, je vais vous parler de l'incident de la Salette. Le 24 septembre 1850, Maximin Giraud avait été quatre ans euh, auparavant un des enfants témoins euh, de l'apparition de la Vierge de la Salette. Il est amené à Ars par des partisans du baron de Richemont qui cherche en fait à faire euh, cautionner euh, ce prétendu euh, Louis XVII, par Maximin. Maximin, par le curé d'Ars, le motif qu'il donne de leur visite et le désir de voir, en fait, le saint homme la vocation de Maximin, le curé d'Ars, lui, s'était montré jusque-là très confiant dans la, dans l'apparition, non encore reconnue, hein, de la salette. Mais après son entretien avec Maximin, il change d'attitude. Monsieur Brouillard, évêque de Grenoble, qui s'apprête à, à reconnaître L'apparition lui écrit ceci. Vous ne, pouvez, vous ne pouvez pas mettre en doute une sorte d'opposition publique avec moi sans avoir la bonté de me donner connaissance de vos, de vos raisons. Le curé d'Ars répond par une lettre qui contient ces mots. Le petit m'ayant dit qu'il n'ait jamais vu la Sainte Vierge. J'en ai été fatigué. Un couple du jour reconnaît néanmoins l'apparition en 1851, ce qui mécontente M. Bonald, qui est évêque de Lyon, qui a visité en personne le curé d'Ars et qui tient de lui que Maximin a déclaré n'avoir rien vu. Une histoire pas possible autour de ça. Un rapport de force entre les évêques, mais le curé d'Ars, lui, ne rentre pas ne rentre pas dans ses, dans ses hostilités. En 1854, Ginoutiak, successeur de M. Bouillard à l'évêché de Grenoble, publie un en fait, amendement où il donne de, de l'incident d'Ars, une explication favorable et l'authenticité de l'apparition de la salette. Un prêtre lit ce passage du mandement au curé d'Ars qui interrompt la lecture est dit ceci, ce n'est pas cela. Néanmoins, sa position de, né, de, de négateur, en fait, si on, si on peut se dire ça, d'une apparition reconnue et surtout l'angoisse par rapport à cette apparition. En, 19, en 1858, pardon, euh, souffrant d'une peine intérieure depuis plusieurs jours, il demande à la Vierge de l'en délivrer à titre de preuve de la véracité, de la vérité de son apparition, cette fameuse apparition de la salette la véracité des propos du, de l'évêque qui dit qu'il veut des preuves. La peine intérieure disparaît. Et dans son action de grâce, il demande une seconde preuve. Le tiré d'un embarras financier, il trouve l'argent nécessaire. Un témoin précise dans son tiroir et il est conclu que l'apparition de la salette est authentique. L'apparition de la Vierge a bien eu lieu. Ce ne fut pas donc un mensonge. Le curé d'Ars doit mourir à Ars. Durant toute sa vie de prêtre, le curé d'Ars est tenté par la, la crainte d'être indigne de son ministère, notamment à cause de son ignorance. Il est euh, d'ailleurs persuadé que le péché d'ignorance enverra aux enfers plus de gens que tous les autres péchés ensemble. Craignant d'être finalement cause que des euh, paroissiens ne, ne se damment à être pour cela euh, condamnés avec eux, il aspire à n'être plus que curé, mais vraiment il aspire à être... Une d'ailleurs ne plus être curé du tout, et à se retirer de la solitude afin de prier pour les pêcheurs. Son statut de curé au oh, statut de prêcheur, simple, homme humble qui va prêcher pour les autres. Il sait que des prêtres estiment bah, qu'il n'est pas assez de science pour exercer le ministère correctement. Il a été cr très critiqué dans le milieu. Son désir de quitter Ars, qui se fait déjà précis à partir euh, en 1827, ou 1828. Ça vive quand en hein, 1831, certains habitants l'accusent d'être le père de l'enfant d'une fille mère qui a accouché dans une maison. Et le curé, justement, cette cette mère célibataire, euh, Catherine, qui s'appelait Catherine euh, Chafanjon, était la fille de Louis Chafanjon, un paroissien que le curé d'Ars avait en haute estime. Et dont il a rendu célèbre les mots décrivant sa prière dans l'église. Je la vise. Et il m'avise. Hmm. La fille mère ne semble pas avoir confirmé l'accusation portée contre le curé. Deux fois au moins, l'abbé Vianney tente de fuir Ars. Lors d'une tentative faite en 1843, on constate que la, que la brève absence du curé provoque un tarissement de l'afflux des pèlerins qui met la Providence en difficulté financière. La dernière tentative de fuite aura lieu en 1853. Le curé d'Ars a 67 ans et est tourmenté par la maladie. L'évêque a procédé au remplacement de son auxiliaire, l'abbé Raymond, nommé dans, dans une autre paroisse. La pastorale du curé d'Ars va prendre fin petit à petit dans sa vie. Euh, le curé d'Ars a vécu des choses incroyables dans sa vie et je vais, là par contre, je vais arrêter, évidemment dire parce que ça va être très long, mais dans les grandes lignes, comme je vous le disais, ce que je retiens de son histoire, ce que je retiens de son histoire, c'est que le curé d'Ars, euh, a vécu des choses qui ont marqué l'histoire. Il y avait un enfant qui était malade et qui se promenait alors que le curé d'Ars était en train d'aller à Lyon, à pied. Il, il fallait qu'il trouve son chemin. Il s'approche de cet enfant et lui dit euh, « Pourrais-tu, s'il te plaît, m'orienter sur le chemin de Lyon et je, je te montrerai le chemin du Seigneur ?» Et l'enfant lui montre le chemin de Lyon. L'enfant, le jeune, qui était malade, gravement malade, mourant, lui montre le chemin de Lyon, et il se trouve que le lendemain, cet enfant a trouvé les voies du Seigneur parce qu'il est décédé, parce que ce, cet enfant souffrait beaucoup de sa maladie. Il y a aussi cette histoire que le curé d'Ars a été tenté plusieurs fois par le diable. Le diable est venu souvent, souvent l'embêter en pleine nuit dans sa maison. Il a même foutu le feu à son lit, et on trouve à Ars des traces de brûlures sur la pierre des pas du, de Satan. Le curé d'Ars, a été enterré, et plus de 200 ans plus tard, lorsqu'il a été déterré, on a retrouvé le curé non décomposé. Il était intact. Il ne s'était pas décomposé. Il était noir, bien sûr, mais il n'était pas décomposé. On a pris donc sa dépouille. On, on a, moi, à l'époque où je l'ai vu, il avait son visage plein de, plein de cire, mais j'ai vu ses mains noires. Aujourd'hui, ses mains, elles sont plus noires. Ils ont recouvert ses mains de cire. Vous voyez là, le curé d'art sur son lit mort. C'est une vraie photo. Sur son lit mort. Voilà. C'était il y a plus de 200 ans. C'est la seule photo que j'ai pu trouver. Le curé d'Ars reste l'emblème des curés, parce que, au fond, qu'est-ce qu'on retient de sa vie C'était un homme humble qui n'avait pas beaucoup d'instructions et qui avouait sa vie aux autres et à Dieu. Et à n'importe quel prix, il faisait toujours passer l'autre avant lui, au détriment de sa santé et d'autres choses. Et euh, comme le dit son histoire, il, a, il priait énormément, il restait dans son église et il mangeait très peu. Vous voyez là, ici, vous voyez vous le curé d'Ars, c'est une vraie photo, hein, avec son visage de cire. C'est sa dépouille, mais euh, dont le visage est en cire, et sa dépouille ne s'est pas décomposée, comme momifiée sans, sans bandage. Voilà, c'est ça qui est incroyable chez ce, chez ce curé euh, exceptionnel. Voilà l'histoire du curé d'Ars. Comme je vous, avais, je vous avais promis de raconter son histoire, j'espère qu'elle vous a plu, cette histoire. J'espère sincèrement que euh, ça vous aidera dans votre foi, ça vous aidera, évidemment, euh, dans votre vie, que de se vouer aux autres, ça peut vous apporter, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Mes chers frères et sœurs, puisque je parle euh, en prière, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et euh, que Dieu vous bénisse jusqu'au dernier jour, jusqu'à votre dernier souffle. Allez en paix et merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.